Bonjour, je m'appelle Gaëlle Hermé. Je suis joueuse au Stade Toulousain, donc troisième e et aussi joueuse de l'équipe de France et capitaine. J'ai commencé assez tôt le rugby, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Je suis ici d'une famille très rugby. Mon père, mes frères, mon grand-père y ont joué et ils jouent encore. J'ai pu que baigner dans ce monde-là. C'était avec les garçons parce que moi j'ai commencé le rugby euh, donc à 11 ans et, et euh, j'en ai un très très bon souvenir parce que j'ai même commencé avec mon frère et du coup c'était super fin. Hein. J'en Je, garde que de bons souvenirs de mes entraînements à l'école de rugby. Mon papa. Merci. des étoiles pleines de jeu, quoi, parce que quand on sait que c'est l'antre du rugby, euh, on arrive ici, on voit euh, toutes les infrastructures, c'est euh, incroyable et, euh, et euh, ouais, c'était super. Je sais même pas si j'ai les mots pour décrire ce qu'on ressent à ce moment-là, mais de pouvoir porter le maillot, de chanter la Marseillaise, euh, même si on n'est pas en France, on est à l'étranger, mais c'est... Euh, c'est incroyable et euh, c'est une chance unique que de pouvoir faire ça. Et donc, euh, ouais, c'est un moment, je pense, qui est gravé dans ma mémoire euh, à vie. Alors, pour ça, je n'en marque pas beaucoup et j'en ai pas beaucoup marqué. <rire> c'est pas trop mon, mon domaine de marquer des essais. C'était contre les Anglaises et je crois que même au soutien, il y avait euh, Marjorie Mayence. Donc, euh, je pense que c'était celui-là mon premier essai, si je ne dis pas de bêtises. de la surprise, beaucoup de surprises. Heureusement que j'étais déjà assise sur ma chaise parce que je pense que je serais tombée, ce que je dis tout le temps. Mais ouais, c'était incroyable. Je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie.